Euh, Michel Morley, il y a quelques années, tu as écrit un livre au sujet de Gene Vincent, sous le nom de Gareth MacLean. Alors, c'est ton vrai nom c'est un pseudo ben, Ce n'est pas un pseudo. En fait, mon, mon, nom, euh, mon nom entier, c'est Morley McLean. Et euh, Michel, c'est mon prénom euh, officiel. Et mais Gareth, c'est un, un de mes prénoms. Quoi, comme j'ai des origines br britanniques, de, de par mon père, il, ouais, il est écossais. Donc euh, voilà, j'ai voulu signer ce livre, Yarek Matin. mais ce qui est qui, qui fait partie de mon nom, en fait. D'accord. Voilà. Alors, on rappelle que Gene Vincent est mort en 1971. Voilà. Donc je suppose que tu, tu étais trop jeune pour l'avoir connu. Que qu il, euh, il, il est mort, il avait 8 ans. Ouais. Donc euh, j'étais trop jeune, je ne je l'ai jamais vu, hélas. Mais c'est vrai que Gene si Vincent avait survécu euh, toutes ces années, euh, il aurait été, il est, il est adulé hein, en Angleterre, en France, aux, aux états unis il est, il est un peu oublié. Par contre, euh, s'il avait survécu euh, toutes ces années, euh, jusque dans les années 80, euh, il, il, il, serait, il serait revenu euh, pour faire des concerts en fait. Parce que il, avec la, la vague devailable euh, pour Kabulie. Euh, voilà. Alors, on va revenir un peu sur le livre. Alors, le titre de ce livre, c'est. Gloire et tribulation d'un rocker en France et dans les pays francophones. Un peu long mais bon. Alors, dans quel pays francophone il a joué déjà Bah en fait, euh, il, il est venu, euh, il a beaucoup joué en France. Il est venu euh, en France dès 1959. Euh, 1959, il était complètement oublié aux, aux, aux États-Unis. Donc dans d'autres pays d'origine, il était complètement oublié. Il est venu en France euh, en 1959 et en Angleterre et c'est là qu'il a, qu a connu une seconde carrière et voilà donc j'aimerais que tu me racontes d'où te vient cette passion pour jean et euh, pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre en fait euh, j'ai connu jean euh, nelson en disque puisque euh, j'avais 13 ans euh, 12-13 ans et ma, ma mère avait acheté une pub de disque pour faire et euh, dans cette de tomb, il y avait, avait n'importe quoi, mais il y avait ce disque de Gin Minson euh, de la série Dance Forever, où on voit en photo euh, Georges Collange, euh, la, la sœur de Jean Masson et Jean Vincent. Et, et ce, ce disque, je, je, je me l'ai accaparé, j'ai écouté ça euh, tout le temps euh, dans, dans de longueur de journée. Et en fait, le temps a passé, j'ai accumulé, j'ai acheté des disques de Gin euh, et j'ai acheté quasiment toute tout sa discographie comme je faisais une, un magazine euh, qui a duré pendant 16 ans, euh, par parallèlement à ça, j'ai voulu, euh, voulu euh, écrire un livre de 1900, mais en France. Et au départ, je voulais faire tous les pays. Et comme... comme, comme je me suis porté à, à cette... Euh, comment dire... Ce, ce travail qui était, qui était ph ph ph phénoménal, puisque euh, c'était impossible de, de faire un livre de, de 1900, qui, qui, qui avait joué dans tous les pays, euh, c'était impossible. de résumé mon, mon, mon livre à la France. Et, et, et puis aux pays en formes, comme euh, la Belgique et la Suisse. D'accord. Alors, euh, comment tu as fait pour récolter toutes ces informations Alors, En fait, euh, tout au long des années, euh, j'ai acheté des photos. Je me suis documenté pour le livre dans, dans les archives euh, départementales pour avoir tous ces articles de presse, les euh, et, et, et, et photos qui avaient été publiées dans, euh, dans les articles de l'époque. Euh, j'ai fait tous, les, tous les, les, les archives départementales de, de l'île de France. J'ai déjà j'ai beaucoup de villes en France. Donc, donc, notamment, notamment à Marseille, Marseille dans, dans, dans les, les archives départementales, donc c'est les journaux, c'est ça on voilà. de l'époque. Les journaux euh, de, de l'époque. Par exemple, Marseille... Le Marseille, Marseille, le Provençal, le, le, Porençal, le ça, Régional, le, original, euh, le Soir... Et euh, euh, voilà. <rire> euh, on va regarder un petit peu ce livre. Tu vas nous le présenter. voilà donc Il y a plein d'illustrations. Il est vrai que j'avais énormément de, de photos euh, qui, qui avaient été faites en France. Ouais. Euh, donc, euh, je, je me suis, euh, j'ai fait en fait, euh, euh, j'ai fait un, un mélange de, de, de, de, de tout ce que j'avais. D'accord. Un article de presse puisque j'avais consulté des, des, des journaux de presse ouais. et euh, j'ai fait des montages. Euh, euh, j ai, j ai, en fait je respecte l'ordre chronologique tu as tout fait tu as fait la, enfin. mise page, toi, euh non, la, la, la mise en page toi non la mise en page c'était pas moi qui l'ai fait d'accord mais euh, bon j'ai dit au maquettiste. je lui ai dit ce qu'il fallait faire euh, par rapport à où on passait les photos par rapport au texte tout ça D'accord. donc c'était lui qui fait la mise en page ouais. je n'ai pas encore lu ton livre mais je suppose que tu parles des différents groupes qui l'ont accompagné en France. Oui, ben en fait, il y euh, il avait un groupe chez lui dans, dans ton pays aux États-Unis, qui s'appelait Blue Caps. Mais euh, lorsqu'il est venu en 1959 en, en Europe, les Blue Caps euh, étaient séparés. Donc il, il venait seul. Il venait seul et il fallait qu'il qu y ait des groupes qui l'accompagnent. Et euh, son, sa, sa, sa, sa, sa première apparition euh, en France, c'était à Paris, c'était à l'Olympia. Et l'Olympia, il était accompagné par le groupe de, de, de l'Olympia. Parce que l'Olympia avait son groupe attitré, qui, qui accompagnait des vedettes qui n'avaient pas de groupe. Et donc, pour son, son premier, sa, sa, sa, sa, sa première apparition euh, en France, il est venu à l'Olympia, il était accompagné par le groupe de, de, de l'Olympia. Et, euh, et après, euh, il, il est venu, euh, bon, euh, chaque, chaque, tous les... Tous les 2-3 ans, il, il venait en France. Euh, donc euh, à, à chaque fois, il était accompagné par, par des groupes français. Par donc, exemple euh, Par exemple, euh, il est venu en 1962, euh, il était accompagné par, par les champions. Les, les champions, ah ouais. c'était un groupe français euh, euh, euh, qui était connu et euh, il avait fait une.. Il avait passé en, en revue des groupes français et les champions l'avaient marqué. Donc ouais. il, a, il, a, il, a, il a choisi les champions. Comment il trouvaient les groupes français Il les trouvaient bons ou il... bah, Au départ, ils il avaient trouvé, bon, là, il, les, les groupes euh, qui, qui, qui, qui l'accompagnaient, euh, ils il, il avaient trouvé bon par la suite, quand il est venu un peu plus tard, euh, il était nettement moins bon. C'était moins son impression ou c'était réel c'était ah. réel. D'accord. C'était réel. Il y, a, il, y a, il y a eu des moments où il est venu avec des groupes anglais. Donc en euh, 1963, il est venu avec un groupe anglais qui s'était surnommé ah, les, les, les British Blue Caps. Il y avait les House Shakers aussi. Les House Shakers, c'est un peu, un peu plus tard. C'est pendant sa, sa dernière tournée euh, en France, okay. en 1970, donc un, un an avant sa mort. Ouais. Et euh, le groupe anglais était bon, le groupe anglais était bon, était généralement bon. Ouais. Mais bon, euh, les groupes français, euh, en 1967-1969, ils étaient moins bons. Je connais la légende, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il qu avait un caractère difficile, qu'il avait un problème avec l'alcool. Alors, est-ce que tu en parles dans ton livre Oui, oui, tout à fait, j'en je, parle dans mon livre. Bah, donc, Dizzy Vincent, c'est un, un euh, chanteur euh, qui, qui n'aimait pas du tout les conventions, il était anti-conformiste. Et euh, par exemple, euh, si on le compare avec Elvis, Elvis Presley, il était euh, aimé euh, avec euh, son connaît par, par cœur qui le contrôlait en fait ça. alors que Gilles de on ne pouvait pas contrôler Gilles Vincent comme Jerry Lewis c'était des chanteurs qui étaient incontrôlables et inattendus et en fait Gilles Vincent sa première tragédie c'est son accident de moto qui l'a handicapé à vie bien avant qu'il soit célèbre et, et après, il, il a accumulé euh, des drames euh, tout au long de sa vie avec la mort des décorrans. D'où l'alcool, les et, médicaments. Euh, ben, euh, oui, l'alcool, c'était un. Oui, il y avait aussi ces, ces problèmes euh, familiaux, ouais. ces déboires avec le manager qui qui le, qui les croquaient. Hein. Euh, et donc, euh, et tout ça, il, il oubliait dans mmh. l'alcool. Oui. Et aussi pour, pour oublier, c'est des douleurs euh, à, à ta jambe. Donc sa vie, c'est quand même euh, une tragédie, quoi. Ah oui, part. Tout, tout, tout, tout à fait. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, je m'étonne qu'il n'y pas encore un film euh, qui, qui, qui retrace sa vie. Vrai. Il y a eu un film sur J. Lewis, un film sur Alice hmm. mais sur... Euh, sur Vincent, euh, ouais. ça ne s'était pas encore fait. Voilà. Alors donc, euh, si vous voulez acheter ce livre, bah, il est en vente chez Michel Morley, mon ami. Et à la fin de cette vidéo, je mettrai le lien pour le contacter. Voilà, ils ne vendent pas que des livres, ils vendent aussi des disques vinyles vintage. Merci pour l'interview. Merci beaucoup.